Salut, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans quelle ville eh bien, il faut se lancer aujourd'hui pour faire du Airbnb. Comme tu le sais, juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, tout simplement te découvrir un petit bouton, s'abonner tout en bas. Tu t'abonnes et comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la location cote durée et on va en parler justement aujourd'hui. Dans quelle, dans quelle zone il faut plutôt s'implanter pour faire de la location courte durée du airbnb on parle aussi de sous-location professionnelle immobilière et on parle enfin de conciergerie d'appartements conciergerie airbnb d'ailleurs avant de commencer je vais t'offrir une série de 4 vidéos qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier justement avec la sous-location professionnelle immobilière tu vas découvrir une petite série de 4 vidéos où je t'explique tout pas à pas sur comment lancer ce type de business tu découvriras ça dans la partie commentaire. Donc aujourd'hui, je réponds à cette question, dans quelle ville je dois me lancer pour faire du Airbnb Quelles sont les villes qui sont finalement les plus attractives par rapport à cette activité Alors avant de répondre déjà à cette question, moi je vais te dire déjà, pose-toi la question par rapport à ta ville, pourquoi ce ne sera pas dans ta ville et pourquoi, justement, ça pourrait pas être dans ta ville Pose-toi cette question déjà dans un premier temps. Pourquoi pas euh, Ou tout simplement, pourquoi tu veux absolument aller sur notre ville Pose-toi quand même cette question parce que généralement, moi, je recommande quand on démarre de se lancer déjà dans sa ville parce qu'on connaît bien sa ville et justement, bah, si tu ne veux pas le faire dans ta ville, il y a bien une raison déjà, tu vois, il y a bien une explication qui fait que tu veux pas le faire dans ta ville, tu veux le faire ailleurs. Alors, est-ce que c'est parce que tu penses qu'ailleurs, euh, bah, on peut gagner plus d'argent et c'est plus rentable Ce qui est pas faux non plus. Euh, est-ce que tu penses que peut-être dans ta ville, il n'y a justement pas assez de demandes Mais pourquoi tu te dis ça Pourquoi il n'y a pas assez de demandes Qu'est-ce qui a nécessi enfin, qu euh, finalement éveiller ça chez toi. Donc tu vois, pose-toi cette question-là et quelque part déjà, tu réponds déjà plus ou moins à cette question indirectement. Euh, donc moi, à mon sens, cette question-là, on doit se la poser tous avant de partir sur d'autres villes. Pourquoi on ne le fait pas déjà chez soi Pourquoi tout simplement Alors, ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est que déjà, n'importe quelle ville, 10 mille 20 mille 30 mille 50 mille cent mille habitants, peu importe la ville, si déjà il y a un hôtel où il y a au moins, on va dire, 15, 15 chambres, euh, dans l'hôtel et que cet hôtel est toujours présent et qui tourne tout le temps, c'est qu'il y a donc bien de l'attractivité, il y a donc bien du passage, il y a donc bien des personnes de passage, aussi bien des touristes que des professionnels. Ça c'est évident. Donc déjà c'est la première chose que tu dois vérifier dans ta ville, combien il y a d'hôtels. Et est-ce qu'ils sont présents depuis très longtemps Et si oui, euh, bah, ça, donne, ça donne déjà un bon indicateur. Ça veut dire que si eux, ils ont réussi à survivre au Covid, euh, qu'ils ont réussi à survivre depuis X années, c'est qu'il y a bien du business, il y a bien du passage. Et donc, si eux ont réussi à survivre, c'est que tu survivras. Pour faire très simple. Autre chose que tu peux faire aussi, c'est regarder les reviews sur Airbnb. C'est très facile d'aller sur ta ville, de taper le nom de ta ville euh, donc sur Airbnb et de regarder les reviews. Donc, les reviews, c'est les avis voyageurs. Et donc, tout simplement, tu t'en prends plusieurs, puis tu regardes. Tu regardes combien il y a eu d'avis dans le mois. Par exemple, on est au mois de septembre, on est au mois d'août. Tu regardes le mois précédent, combien il y a eu d'avis sur les annonces. Ça va te donner un très bon indicateur sur le passage, sur ce qui se passe dans la ville. Donc déjà, ça va te donner un indicateur sur, bah, voilà, est-ce qu'il y a du volume, est-ce qu'il y a toujours du passage dans la, dans la ville, dans la ville que j'ai retenue par rapport à ça ça, c'est déjà, on va dire, c'est la base et c'est euh, ce que tu, tout le monde doit faire, est ce que tu dois faire si tu fais de l'investissement IMO, que tu veux te lancer, etc., ou même si tu veux faire de la sous-location ou autre. C'est déjà les premières recherches que tu dois réaliser. Ensuite, il y a la partie régulation, la partie administrative. Puisque tu le sais, en France, aujourd'hui, toutes les villes de plus de 200 000 habitants sont soumises à un règlement qui est le changement d'usage, voire le changement de destination aussi. Sur la ville. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant même d'imaginer de faire du Airbnb dans une ville, même avant d'imaginer si c'est possible de le faire, tu as une régulation qui fait que tu peux pas faire ce que tu veux, tu es obligé de remplir des formulaires et en plus c'est soumis peut-être à un quota. Donc, peut-être que tu auras le droit qu en fonction des départements, enfin, en fonction des villes, tu auras le droit peut-être qu'à un, un appartement ou deux ou trois euh, qui est valable que pendant trois ans, six ans, etc. Donc, du coup, ça c'est l'enfer. Et ce que je veux dire, c'est que je t'encourage pas à, à vraiment à faire ça si tu veux faire de la location courte durée. Alors par contre, autre chose que tu peux faire quand même, c'est la location moyenne durée. Et beaucoup de personnes ne pensent pas du tout à ça, sont persuadées qu'il faut faire que de la courte durée. Mais je te le dis, dans toutes les villes, il y a de la demande locative pour la location moyenne durée. Là, tu vois, je me situe dans un appartement, j'ai une réservation pour un mois. Et j'ai fait franchement quasiment le même cash flow que si j'ai fait de la courte durée étalée sur plusieurs petites nuits. Je te le dis sincèrement. Alors après, bien évidemment, il est technique pour arriver à faire ça, parce que euh, ça marche pas, enfin. C'est parce que tu dis « je vais faire la moyenne durée » que c'est de faire de la moyenne durée. Tu vois, il y a des choses à mettre en place pour que ça puisse marcher. Et là, je fais référence à une vidéo que j'avais faite en, il, y a, il y a un petit un peu petit moment de ça. J'essaierai de te mettre un petit lien euh, là-haut. Mais je pense que j'en referai une peut-être un peu plus contextualisée dans les prochaines semaines. C'est pour ça, euh, abonne-toi à cette chaîne si tu veux absolument me suivre et si tu veux absolument avoir des news par rapport à ça. Donc on en revient à donc, la régulation, et donc bien évidemment, les grandes villes ont une régulation très forte, et donc c'est compliqué pour faire ce type de location, euh, de location compte durée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les villes à moins de 200 000 habitants, eh bien, euh, la régulation à un instant T ne change pas dans les années à venir. Mais par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en France, notamment par rapport aux lois, quand une loi est appliquée, quand quelque chose est mis en place, c'est pour ce qui arrive. D'accord Tout ce qui a été fait en amont est fait. On ne revient pas sur ce qui a été vu avant. Ça, c'est très rare, ça n'est même jamais arrivé. Ça, ce n'est pas impossible, mais franchement, il n'y a jamais d'effet rétroactif par rapport à une loi qui est passée. D'accord Donc, tout ce qui a été fait en amont a été fait. Donc, si à un moment donné, tu es sur une ville et qui n'a pas cette régulation, tu as lancé tes appartements en Airbnb, bah, écoute, ma foi, tu pourras les conserver autant de temps que tu le souhaiteras. Par contre, il y aura peut-être à un moment donné nécessité de remplir peut-être un autre formulaire et là pour le coup mais ce qui est acté est acté c'est ça que je veux dire alors que les nouveaux entrants eh bien seront peut-être soumis à une nouvelle régulation donc ça c'est la partie plus administrative euh, liée à ça alors maintenant tu vas me dire bah ok euh, donc j'ai vu qu'il y a des hôtels euh, j'ai vu qu'il y a d'attractivité j'ai vu des concurrents qui sont qui font déjà du Airbnb ça fonctionne plutôt bien pour eux la régulation c'est ok puisque je suis sur une ville par exemple de moins de 200 000 habitants mais tu vas me dire maintenant quelle ville je dois choisir parce qu'il y en a quand même même si on a mis tous ces filtres-là, euh, l'entonnoir, c'est comment on a commencé à, à se rétrécir. on arrive donc à, à vraiment à une sélection de, de, de villes, mais ça reste quand même relativement important. Comment on peut faire Alors, moi, ce que j'ai constaté quand même depuis pas mal de temps, c'est que euh, là où il y a une forte tension locative, il y a aussi une très forte demande sur du Airbnb et une meilleure rentabilité. Euh, enfin on va dire qu'on génère plus de chiffre d'affaires donc après il faut vérifier quand même par rapport au coût d'acquisition si tu fais de l'investissement immo si c'est euh, euh, comment dirais-je proportionnel ou pas euh, puisque tu pourrais très bien avoir plus, faire plus de chiffre d'affaires sur une ville mais le coût de l'immobilier est tellement cher que finalement la rentabilité au bout d'un moment peut-être même plus faible que si tu allais sur une ville où effectivement le chiffre d'affaires serait relativement euh, moyen et en face de ça on aurait un coût d'acquisition un prix au mètre carré de l'immobilier quand on fait de l'achat la, immobilier qui serait juste et euh, eh bien très peu cher ce qui est le cas par exemple dans ma ville donc moi ce que j'ai constaté c'est qu'on a effectivement des chiffres d'affaires qui sont plus importants sur des villes où il y a une plus forte tension, euh, une plus, une plus forte tension locative. Je m'explique. En fait, ce qu'il faut, c'est bien mettre dans la balance pourquoi il y a une tension locative dans une ville. Donc Généralement, c'est lié à l'offre et la demande. Donc ça veut dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Okay Donc on a une tension locative plus importante. Mais pourquoi Généralement, c'est parce que, et là c'est intéressant de regarder par, par exemple sur Wikipédia, sur la ville, l'évolution de la population. Si l'évolution de la population est beaucoup plus importante sur une ville que sur une autre, c'est principalement parce qu'il y a plus d'attractivité professionnelle. Il y a plus de sociétés qui embaissent. que les gens ils se logent dans telle ou telle ville parce que c'est le côté professionnel. Ils sont pas... Sauf ceux qui sont amoureux d'une ville, bien évidemment, mais on va dire une grosse partie des gens, la majorité des gens, quand ils ont sélectionné une ville et qu'ils y résident, c'est parce que derrière, et donc ils cherchent à louer ou à acheter, c'est parce que derrière, ils y vivent, et pourquoi ils y vivent, c'est parce qu'ils ont leur emploi qui est présent ici. Alors pourquoi, pourquoi plus d'autres que... Plus, pourquoi certaines villes plus que d'autres, tout simplement Parce qu'il y a plus de création d'emplois, parce que... Il y a plus de... D'ailleurs, ça sera intéressant de comparer ça avec euh, le, comment dirait, le taux de chômage euh, donc dans, bah dans Chalville. Et tout simplement parce qu'il y a des entreprises qui se sont créées, qui se sont développées et donc qui recrutent. Et donc, ça nécessite du logement. Ou aussi parce que peut-être que la ville a une attractivité touristique qui est très forte. Peut-être qu'elle a des événements ou peut-être qu'elle a des... Euh, tous les week-ends, il, il se passe des événements particuliers dans la ville. Et donc, ça fait qu'il y a du besoin euh, récurrent euh, par rapport à ça. Donc, généralement, ce que j'ai constaté moi, c'est que les villes où il y a ces fortes demandes, comment dire, j'ai une tension locative, c'est-à-dire qu'il y, enfin, y a plus de demandes que d'offres, je, je le vois parce que je suis sur plusieurs villes. Contrairement par exemple à ma ville principale où, où je réside, euh, bah moi non, il n'y a, a pas ça en fait, il n'y a pas plus de demandes que d'offres, c'est assez, euh, assez flat, c'est assez euh, proportionnel finalement. Et justement, c'est à surveiller parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné l'offre soit plus importante que la demande. Donc, ça, c'est un autre point à vérifier. Donc, du coup. Moi, ce que je me suis aperçu, c'est que les villes où effectivement il y a déjà une tension locative, bah, bien évidemment, quand tu fais de la location Airbnb, je peux t'assurer que ça cartonne. Tu es rempli tout le temps, euh, tu fais des 90% de taux de remplissage et tu, tu loues à des prix vraiment euh, très chers. Maintenant, il faut toujours mettre ça en relation quand tu fais de l'investissement locatif avec bah, le coût au mètre carré, bien évidemment. Parce que si pour la même surface, tu payes deux fois plus cher le coût au mètre carré et que le chiffre d'affaires n'est pas deux je fais assez simple. Mais que le chiffre d'affaires n'est pas deux fois plus important que sur une ville classique où le coût mètre carré est deux fois moins cher et que finalement, bah, le chiffre d'affaires reste euh, peut-être que 30%. Tu vois bien qu'il y a un problème en fait. Et c'est là où du coup, il faut bien faire ses calculs et il faut bien réfléchir justement sur euh, la faisabilité de tout ça et finalement euh, ne pas se laisser aveugler par peut-être euh, le chiffre d'affaires qu'on est capable d'en tirer. Toujours en relation par rapport au coût au mètre carré, au prix du mètre carré. Mais si tu fais de la sous-location, et là c'est intéressant parce que ce qu'on s'aperçoit, et les statistiques sont là, euh, certes le coût d'acquisition, le coût au mètre carré a augmenté, c'est le cas, mais le, le, comment la location, le prix à la location n'a pas forcément toujours augmenté de manière proportionnelle. Et donc on se retrouve sur des villes où souvent, certes les loyers sont plus chers que, que sur d'autres villes, par exemple je prends toujours l'exemple de ma ville, ils sont plus chers, mais ce n'est pas proportionnel. C'est-à-dire que les loyers coûtent plus cher, mais euh, le coût au mètre carré, pour le coup, a explosé, lui. D'accord Donc, on se retrouve avec une grosse différence. Et donc, à un moment donné, si tu fais de la sous-location, ça peut être super intéressant d'aller sur ces villes où, justement, il y a une forte tension locative. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de demandes derrière, que ça va générer beaucoup de demandes. Et trouver des villes où, justement, on a un, un coût de location qui reste toujours, certes, qui est plus cher que d'autres villes, mais qui reste toujours euh, globalement acceptable par rapport à, à, comment un, à un, un appartement euh, identique que tu que aurais pu récupérer sur une ville classique. Je fais un exemple pour, pour bien, euh, bien schématiser tout ça. Imaginons, moi, sur ma ville, on est sur, un, un, par exemple, un studio à 400, 450 euros, okay, ou voilà un studio, euh, à peu près dans ces prix-là, 400 euros, et que, par exemple, sur une autre ville où il y a une grosse tension locative et le studio il est à 500 euros, je peux t'assurer que là, derrière, tu vas avoir une rentabilité qui va être explosive parce que sur des locations courte durée on va faire au moins du plus 20 plus 30 de chiffre d'affaires parce qu'on est sur des villes où on a le prix euh, donc à la nuité est largement supérieur euh, proportionnellement qu'une ville classique euh, où là pour le coup on est plutôt à des, à, à, à des prix euh, comment dirais-je à 35 euros la nuit 40 euros alors que sur ces villes là on va plutôt être à 60 euros tu vois, Donc du coup, on va aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et donc au bout d'un moment, bah, ça va générer beaucoup plus de cash flow parce que pour le coup, le loyer certes aurait été plus cher, mais pas euh, aussi proportionnel que le chiffre d'affaires. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que tu dois vérifier. Donc si on résume, c'est à mon sens, regarder les, là où il y a une forte tension locative et là où si tu fais l'investissement immobilier, bah, regarder le coût au mètre carré, il ne faut pas qu'il explose non plus, bien évidemment. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Et pareil, par rapport à la sous-location, bah regardez les loyers, si les loyers sont toujours à peu près cohérents, on n'a pas, pas, pas doublé le loyer, tu vois Tu vois ce que je veux dire. Et on, ce qu'on sait, par contre, ça c'est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le coût au mètre carré a explosé, le coût d'acquisition, le prix de l'immobilier a explosé, mais par contre, le prix de la location, lui, reste globalement flat en fait. Il a certes augmenté, mais pas de manière proportionnelle. D'accord Et donc, et c'est donc, là qu'on s'aperçoit qu'il y a des villes où justement eh bien on a euh, ce rapport intéressant c'est à dire qu'on a une tension locative qui est là donc qui laisse présager que derrière la location de courte durée va exploser enfin est explosive sur euh, donc la location airbnb et en face de ça c'est à toi de trouver justement des appartements en sous location ou alors en investissement locatif où tu as un coût au mètre carré qui reste euh, globalement raisonnable par rapport à ton investissement donc bien entendu ça passe par l'étude de marché ça passe par la voilà, mettre en place son fichier Excel où on pose tous les chiffres, bien évidemment. Mais c'est comme ça que tu vas pouvoir comparer des villes et tu vas pouvoir choisir finalement la ville qui va te plus te correspondre par rapport à ton investissement. Juste pour terminer, quand on fait l'investissement locatif, c'est pareil, ne pas faire un focus uniquement sur location courte durée. On fait toujours ces études pessimistes, c'est-à-dire en location meublée classique et on fait ces études en situation optimiste, c'est-à-dire en location courte durée parce qu'on sait qu'on va générer beaucoup de cash. Et c'est valable aussi quand on fait ces demandes de crédit bancaire, c'est important de bien avoir la, la, une, une projection en location classique puisque les banques, en gros, euh, s'en foutent complètement de votre location courte durée. Eux, ce qu'ils voient, c'est le tangible en location classique si on loue à l'année, combien ça se loue. Retenez bien ça, c'est super important pour vos investissements locatifs. On a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter vous rajouter peut-être des choses que j'aurais pu oublier ou sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. On est là aussi pour échanger, discuter. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'est le moment, je pense, de lâcher le gros pouce bleu. Le pouce bleu qui va motiver à vous livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a terminé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.